Mm. Cells regenerate at a degenerate speed. 60 billions per day per person. But the same person took 4 billion years to be what he is. Maybe we need to accept patience as the normal state of life. Life is so impatient at the micro level, but it's infinitely patient on a macro level. That mindset allows each cell to contain 1.8 meter of DNA. Just so that you know, or get a stroke, you have 1 trillion cells, so you contain 1.8 trillion meters. You contain 1.8 trillion meters of genetic data. Our perception of time is distorted, just like our perception of space and our perceptions in general. Space-time, we believe, is adjusted to us. But it is not. We adapt to it at a very specific rate of perceptions. Observe reality at a smaller scale, it becomes a monument, a statue, a miniature. Observe it on a bigger scale, it becomes a monument, a statue, a scale model, a replica, a monster again. The only real things are the ones we can scale down or up to our level of perceptions. Everything else is just an illusion, just like tales and stories. They are true, but not real. Characters are not realer than the means employed to portray them. We make them alive for a short period at a scale we can comprehend and identify Thus, Harry Potter, and I'm sorry to say and hear it, is not real at all. Or is it? In which way can we affirm that we are more real than Harry Potter himself? He is in way more minds than you or me. He has an appearance we all know and agree on. He has lived many things which you have lived with him and his imaginary friends. Or did you? Or is it? Si l'on se met du point de vue d'un personnage dont la vie est écrite, comment pourrions-nous savoir si nous possédons un libre arbitre? Pourrions-nous même seulement nous poser la question? Que seraient les autres personnages pour nous Des robots. Ou tout simplement la seule réalité dont nous disposerions En tant qu'Harry Potter, Carmion, Ron n'importe lequel des autres personnages, que les autres soient divinement guidés ou qu'ils aient un libre-arbitre ne change rien. Si le libre-arbitre est une illusion, why bother doing stuff Talking about doing stuff, I'm really not a great individual in my opinion. I still love me, but I know that I'm not at the level on which I should be. I'm not complaining, I'm stating facts. Now, as we said, why bother? Well, I, personally, I don't want to bother myself with anything. Doing bothering stuff is not a good feeling, so... The logical conclusion would be to avoid bothering stuff altogether. But it's not possible, unless... As Marcus Aurelius once wisely said, Agis sur la faculté qui en toi juge qu'il y a là bien ou mal et te voilà délivré. En d'autres termes, agir sur ton logiciel directement te permet de transformer ta vie. J'ai pas dit la changer. Changer de vie, ça veut dire mourir, pour un être humain. C'est-à-dire, pour changer de vie, il faut que tu termines celle que tu as, peux mais... mourir. Et donc, pas changer, la transformer. Trans, ça veut dire changer, et forme, forme. En modifiant votre manière de percevoir, et non de réagir aux événements parce que c'est encore une étape plus loin, vous modifierez directement, concrètement votre vie. Le rêve humain millénaire. <rire> Héritage direct de l'Égypte gréco-romaine, l'alchimie. Transformer le plomb en or. Quelque chose de lourd et dangereux devient quelque chose de précieux et dangereux. Mais ça pourrait être n'importe quoi, pas forcément du plomb et de l'or. Notre rêve quintessentiel reste de transformer les choses à loisir pour les modeler selon notre volonté. Volonté qui dépend toujours d'un contexte. Ce n'est ni un phénomène ex nihilo, ni sui generis. C'est comme nous. voilà. Vous avez ce pouvoir right now. Prenons un exemple désormais célèbre. Je dois faire la vaisselle. Que dit cette phrase Que votre libre arbitre est allé se faire enculer. Alors que si vous dites j'ai la chance de faire la vaisselle, Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Si cette idée vous semble trop éloignée de votre pensée profonde, ajoutez-lui des arguments. On est très fort pour se justifier. Par exemple, j'ai la chance de faire cette montagne de vaisselle parce que j'en ai les capacités motrices, morales, physiques, mentales, parce que je prends soin de mon lieu de vie, surtout si je le partage, parce que je veux qu'on dise de moi que je suis ceci, cela. Rien que ce petit changement, appliqué à tout ce qui vous intéresse, pas seulement la vaisselle, nous montre comment l'alchimie peut être un domaine d'excellence rapidement pour qui le veut. Commencez aujourd'hui par au moins une chose que vous transformerez par le pouvoir de votre conscience et de votre parole. Au commencement était le verbe. Jean 1. Pour les survivants, pour euh, tous ceux qui sont encore là, merci déjà. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce que vous êtes en train de regarder ou d'écouter n'est pas monétisé. C'est à but non lucratif. Parce que je veux garder une liberté d'expression totale. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'en serai ravi et j'espère que... Vous avez appris, quoi Petit commentaire, petit pouce bleu, petit pouce petit tamer, un peu.